Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se trouve pour la suite de ce let's play sur Yaston, hello On va ouvrir le petit pack qu que nous avons. On va espérer d'avoir de belles choses. Et ah, c'est parti Waouh Ça là Colère pour, pour le druide. Toute classe, ok. Pour le paladin. Pour le guerrier. Et pour le prêtre. Tout le monde aura eu un peu sa carte. Nous allons essayer de finir nos personnes à débloquer. Puis après on finira par des parties. Nous allons continuer avec la mage. Et il nous manque deux petits personnages. On va essayer de les libérer. On va essayer de prendre le, le paladin on va essayer de le gagner si on ne le gagne pas on fera avec un autre personnage ai contre Je combattrai la bonne vous cherché. ok alors on va enlever tout voilà ok voilà c'est parti Ok, euh, vu qu'on ne peut rien faire, on va direct la pièce pour utiliser ça, et on fait fini. J'espère que ce jeu vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce jeu vous plaît, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé sur ce jeu. Je vais essayer de reprendre un rythme sur ce jeu, mais après, euh, voilà. On va voir si je me suis améliorée ou pas. Ça, ça va, hein je fasse ça, non, ce... j'avais pas lu. J'espère que le son ne bug pas, si ça bug, je l'enlèverai de toute façon. Charge, charge. Ah, ben vas-y, charge, mon petit charge. Un, trois, si je fais ça, il meurt. Regardez, ça commence à faire mal, va falloir que je passe quelque chose, ouais, ça fait très très mal. Ok, s'il m'attaque avec tous les personnages, je suis mort. Prévoir. Alors, il aurait que je mette plein de personnages devant et je ne les attaque pas. Euh... On va essayer avec le prêtre. j'ai jamais joué, mais on va essayer avec le prêtre. Le palais Convainterait avec La lumière nous apportera la victoire. Oh le 7, va tendre t'es trop gros Ok, nous avons la même carte. De toute façon, si on... ouais, ben, la carte est déjà être revenue, super Un mort ouais. Un petit dégât dès le début, <rire> ça fait pas de mal dis donc hum. Il faut que je mette maximum de personnages devant si je peux. Alors vu que je connais pas les personnages Et on va essayer aussi de détruire Ou leur détruire maximum leurs personnages pour pouvoir mieux jouer juste après Hop c'est quoi en BPV ça va avec Sarah et là, je pourrais me régénérer Si jamais il me fait mal Détruire un serviteur avec trois attaques au moins. Ok, on va attendre. Ah ouais d'accord. Je Et de le détruire. Provocation, je serai obligé d'attaquer lui. De PV, ça fait que 5 dégâts. On va le détruire, l'autre. Ah, oh, on choisit pas. Oh mince. Oh, je croyais. Oh mince je me suis dit, il avait pas le choix et tout, mais si, il avait le choix. De début. carrément on peut donner des pv à l'adversaire je pense que ok voilà, Et deux... voilà. on va galérer parce qu'on a plus de cartes mais bon c'est pas grave ah ouais mais il va me détruire oh, mais non plus c'est régène ah ouais mais je l'ai dans le baba là en fait Ah oh, putain pas mal oui je vais pouvoir me soigner un tout petit peu on va essayer de leur détruire en plus que j'ai 4, 5, 6, 8, 6 Avec 4 qu'est ce qu'on peut faire toi tu toi tu pas toi tu toi tu pas d'attaque et ben je suis morte. Ok déjà on récupère une des cartes on a perdu est-ce que je vais réussir peut-être avec les chasseurs ouais, on va essayer un jour on va réussir contre Puter Le combat est... je l'attrape de toute façon tant que je ne pas à avoir délivré tous les personnages parce que je continuerai à finir euh, par contre toi tu es trop gros même si tu viendras juste après ça fois au moins tu me donnes un petit un petit savoir la fête la fille c'est trop j'ai Ah bah d'accord, ça commence fort donc. Moi aussi je vais faire la même, mais sur toi, un peu, un peu. Après on va utiliser la petite bague un la petite piège. Ça faire peut-être un peu plus de choix. Et de toute façon il reste du 3 1 et 2 Ça on va le mettre juste après peu Est-ce que ça On va mettre ça là, ça c'est clair Ah, oh, je t'ai pas mis d'accord Comme ça au moins je vous montre euh, les différents personnages que j'ai et s'il y en a un qui vous plaît, bah, vous me dites dans les commentaires et je le garde. Comme ça j'aurai pourtant avec lui. la scie de trucs là. non c'est pas grave alors là, je vais peut-être gagner si tout va bien si ce serait je ne pas je pourrais gagner 2 4 6 je gagne Enfin, je peux gagner. Tac, tac. Et je enfin gagner gagner. pas trop tôt 2 2 je 2 le chasseur, faut pouvoir gagner. Pfiou. Et voilà, on a délivré le paladin Et bien on va garder le chasseur. On est pour détruire, pour gagner le démoniste. contre Guldan le tram sera à moi que la traque commence. Ok, Alors on va essayer de gagner, comme ça. Ça serait plutôt pas mal pour la vidéo. Ok, il m'a donné un petit sympa. Un mot de tuer, j'ai même pas la pièce. Ah, la pièce est fatiguée. Hop, vas-y hein. Wow, Ouah, avec une cible de tout, trop stylé. On a encore la provocation, ce que se fait ça. Oui, il fait quoi ça Ah ouais. Vas-y. Okay. Pouf. Va on va mettre ça, on sera peut-être tranquille, on va espérer que ça chante sur lui, ah pas non bien sûr. Voilà, à un moment ils seront obligés de se charmer. Deux points de dégâts. Ouah, ça fait des zooms et tout, c'est trop stylé. Lui, on le finira tout à l'heure. Enfin, maintenant. Si je fais ça, ça va m'enlever. Non, on va le faire plus tard. Ah, je suis obligée. Pas de chien. Ça m'a pas enlevé beaucoup de toute manière, alors tant mieux. Ou j'ai sa chambre sur lui. Ça devrait aller, je pense, en 2-3 cas, 2, je pense, peuvent me détruire. Ouais, au prochain tour, ils me détruiront. Mais vu que je mets une provocation, ils sont obligés. Inflige un point de dégâts à toi. Si je fais ça, lui, il va mourir. On va aller direct là-bas. Il n'y a pas le choix. A toi de jouer, petit démoniste. Ah, il a 7. Mince, il a un 7. 5 plus 1. Et mince, c'est pas ce qu'il faut. Euh, 3, on va rester. C'est quoi ça Un point de dégâts 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ah, j'aurais dû le faire là-dessus. Ah non, c'est bon. Grâce à ça, non, j'ai gagné. Tac. Tac. Oui Pile, pile, pile. J'ai gagné. Et pas voilà tout qui se finit bien, dis donc. Pour le final, je crois que je vais le garder, celui-ci. Hein <rire> yes On a débloqué des pièces. Youpi nous allons devenir riches. Ouais. Et bah voilà. C'était pas trop tôt. Et bah dis donc. Waouh, on peut faire différentes choses. Bah pour les prochaines les prochains épisodes, je ferai l'éveil des ombres. Après, je ferai les jeux de Raktachin, le projet Moon, le bois maudit. Voilà. Chaque, chaque let's, prochain let's play auront son sa vidéo. Ouais, bah j'ai pas envie d'acheter. Sur ce, je pense que ça suffira pour cette vidéo. Enfin, J'espère qu'elle sera pas trop courte non plus, ni trop longue. Vous me dites dans les commentaires qu'avez-vous pensé de, cette, de ce let's play. Et je vous dis à la prochaine. Mais avant, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et surtout, je vous dis à la prochaine.